c'est toute la question de la différence entre mon état de vigilance et la perception que j'en ai. L'immense majorité des salariés qui sont sous-produits, que ce soit euh, l'alcool, les médicaments, le cannabis, les gens ne perçoivent pas la réalité de leur vigilance. Cette personne qui prend des médicaments, qui agit sur sa vigilance, ne pose pas de problème dans des conditions normales, arrive un événement non prévu. Le temps qu'elles prennent conscience de cet imprévu amène malheureusement un, un retard à la réaction. Donc, la, la perception de mon déficit en vigilance, elle est le plus souvent non perçue par le consommateur, d'autant qu'il y a un tas d'habitudes. Il suffit qu'on change le trajet ou qu'il y ait un imprévu dans la journée. Et là, je suis confronté à quelque chose qui me montre que ma vigilance est altérée.